<rire> la couverture de cause. Ah, c'est bon. Ah c'est la guerre. Bon bah bonjour à tous, hein. nous sommes tout de suite sur Twitch, il est 3h30 du matin, nous sommes en direct de Kiasuru, nous sommes partis au Japon. On a fait euh, du coup le record sur la custom map zombie de Black Ops 3. Euh, comme avec Blundy il y a pas longtemps 75 sur, euh, sur 5, mais là c'est sur euh, Shinonuma, ou Shangri-La, ça dépend. Que je vais pas trop parler hein, parce qu'on est en train de rigoler, on fait un peu n'importe quoi. C'était long. C'était long mais c'était rigolo. Euh, moi mon jeu est complètement bugué. Hein. Quand je tire au mark 3 on voit rien. Ah si on voit un truc là. Oh si on voit rien. Les zombies ils ont plus de yeux. Euh, les animations d'armes ne fonctionnent plus. Je peux tirer la wonder pour voir. Ah oh, ouais, ça va passer tout de suite. Ça, on voit plus rien. Ouais, Ouais bon vite fait juste pour dire comme ça euh, la map il y avait un petit secret à faire Il y a, a quelqu'un qui a fait un tuto sur internet pour ceux qui veulent la faire Il est vachement bien son tuto Pas long 5 minutes Il n'y a pas 36 trucs à faire pour préparer la map euh, 3 radios euh, 4 corbeaux à tirer dessus 4 radios à allumer 4 corbeaux euh, Les 3 radios je crois qu'ils allument euh, ils allument ça là euh, le bombardement le truc qu'on a vu au tout début C'est des avions qui viennent et qui mitraillent. Au début on croyait que c'était nul mais en fait c'est bien ça tue tout, en fait ça tue tous les zombies d'un coup Voilà Le renfort Et euh, à part ça euh, quoi euh, Pour avoir le pack a punch il fallait tuer deux fois le samouraï et après ça ouvre la porte là -bas de pack a punch Et cause à la Wonder Pour avoir la wonder euh, Il faut prendre un espèce de, une espèce de masse et sonner un gong une fois qu'on sonne le gong ça donne une clé, la clé ouvre un coffre. Voilà tout ça c'est dans le tuto Du coup je vous laisse regarder et je vous laisse profiter de notre gameplay de débile euh, de ce qu'on va faire Voilà c'est tout Charles Magra <rire> J'ai la Thompson attends faut que je te voir le bug <rire> Ouais c'est n'importe quoi aussi Ah ouais je vois plus, je vois plus les pièges aussi C'est intéressant Bon attends je vais ouvrir la porte derrière sinon c'est pas drôle ah, j'ai niqué la camp le bâtard j'ai activé le piège ouais Alors, en fait là le piège je l'ai activé je le vois pas en fait la map euh, est... la map est bien faite, hein tient bien la route ça fait ça fait combien de temps 6 heures, moi qu'on est dessus non 6-7h facile ouais. ça va tiens tient la route mais ouais je sais pas les graphismes au bout d'un moment ils craquent Genre les chiens c'est pareil, les chiens je... je voyais pas de feu autour de... Moi je commence à voir les mêmes bugs que toi et ils sont revenus. Genre c'est revenu normal ouais. Ah ouais. on va retourner dans notre... Alors ah, ça c'est la strat pour faire des manches. C'est là dedans. En fait y a un piège, du coup un piège que j'active et que je hey, ne vois pas. Mais il est là. Hein. On va vous le prouver qu'il est là. Voilà. Il est bien là. <rire> Genre, pour bien prouvé. Non, pas tous les deux. On revient <rire> <Pour> prouver. Du <rire> coup, ah si, j'ai encore un CT. Attends, ah, mais moi je vois pas quand. Ah, j'ai peur maintenant. T'as plus mes Donc là ici c'est ouais, c'est la petite strat quoi, tu mets un piège, euh, voilà vous connaissez votre je pense hein. Infecté câble HS, euh, au fourneau, euh, un d'artifice Les spawns sont très longs sur ce terrain, il n'y a pas vraiment de spawn rapide, on n'a pas trouvé pour le coup Et le petit truc aussi genre c'est au niveau des atouts c'est aléatoire les emplacements Ah ouais ouais exact ouais, donc au final c'est vrai que oui. là où on campait on aurait pu se mettre Masto et... au lieu d'aller autour de la map ça peut avoir un côté utile ça de lancer la game avec moi à côté. Au cas où il y a un débile qui serpille dans le piège. C'est vrai. Mais c'est quoi ça d'ailleurs c'est des grenades Faudrait que tu montes le lance-flamme en vrai. Ouais. Ah ouais le lance-flamme, ouais exact. Oh Grave, une bonne idée. Alors le lance-flamme, on peut le modifier. Et ça fait un truc de botch. De botch, de fou c'est le mot pour dire fou euh, dans le sud. Bon après euh, la là date pas d'aujourd'hui, hein, donc il euh, y en a certainement qui connaissent, mais d'autres qui ne connaissent pas. Voilà donc là c'est pas cap punch. Hein. Ça, ah j'ai les animations. Tu sais je pensais qu'il allait bugger vu que j'ai plus aucune animation. Ouais oui j'ai pas Tu J'ai qu'il allait être tout droit ou quoi Ah non non, vais aller voir, mon petit dragon il est chaud. Faut lui donner un petit nom Bendo non <rire> Garde, <rire> regarde, Bendo Dragon. Bendo Ouah, il... Là il fait le beau là, Bendo, Bendo il fait le beau. Et attention. Bendo quand il ouvre sa gueule. <rire> Bah du coup ça tue pas, euh, ça, tue, ça tue rien Ça tue mais faut s'acharner Ah ouais toi c'est vrai que t'en as buté avec Ouais Ouais ah, c'est genre comme le swap sur euh, World War, quoi Ouais bah, Pareil Il est délire Il est délire le dragon Dommage il n'y a, a pas eu un samouraï T'imagines le dernier samouraï il serait venu 75 Ça a été le feu Le feu Ah ouais il y a un arc pourri Attends bon on va prendre la masse Est-ce que la masse ça fait quelque chose Non oh, ça fait rien oh, j'ai la Voilà bah c'était cette masse là qu'il fallait prendre Et cette masse, tu sonnes le gong et ça ouvre, une... ça ouvre ça là, la trappe, et là t'as une clé, et la clé, et bah tu, tu te la mets. dans le cul <rire> Avec la clé tu pouvais ouvrir ce coffre, et ce coffre là c'est là où il y avait la wonder, la belle wonder de Echoes. En plus amélioré, elle est magnifique. Ah oui, et les trois corbeaux, en fait les quatre corbeaux, c'était pour le bouclier qu'il y a là. Les radios c'est pour euh, le... le.. truc que... Ah mais il y a le piège, j'ai Couille bâtard Yo tu peux pas lâcher le dragon comme sur Gorod Crovis. Ah parce que tu peux lâcher le dragon comme ça Ah ouais, on peut lâcher le dragon Je sais pas. Je pas plus comment on fait sur Goroth Crowe pour lâcher le dragon Attends je vais les tester là, tu me mets... Euh... Tu me mets le doute, un doute que je sais même pas. Lâcher le dragon Ah ouais, enfin, Genre dû lâcher le dragon. Et tu t'envoies les clés <rire> C'est que je te vois, je te vois pas avec d'armes... Mais... What T'as vu je tire en l'air <rire> le dragon L2 ou L1? Non, ça fait rien. Non, non, ça fait R. Non, non, ça fait que dalle. Y'a peut-être un code genre GTA. Non, <rire> toujours au combat. Forêt. Ah Faut sauver le dragon, c'est le dernier de son espèce. On a bien entamé la manche en vrai. Ah ouais, tu penses Ah, faire les cons. Ah, y a moyen en fait. Faut Il <rire> Y a le pied. Ah oui, oui. quest sont très... <rire> <rire> en vrai, ça me fumera toujours ça, de bruit ah, Franchement, c'est drôle. Attention, les renforts arrivent. J'avoue, ça fait déjà, ça fait 10 min 11 minutes que je parle. Ah bah voilà. <rire> <rire> ah GG. Bravo, une manche de plus. Bon, le record c'était 70, hein. on voulait faire 75, mais au final. J'ai passé trop de <rire> temps pour parler Ah c'est drôle. Au pire on va avoir... Au pire on fait 80. <rire> ah je sais pas, là, ça peut être long. Bah là de on... toute façon on va bien mourir à un hein. moment quand même si on fait des gogols ouais. comme ça. De toute façon j'ai presque plus de balles de Wonder. Ah mais là je vais sortir des bonus maintenant Je vais aller modifier une arme, câble HS, euh, feu d'artifice euh, au fourneau. <rire> Vas-y, dégage le dragon de mort. Il a fait son poteau. Bah oui, pour te couvrir. Ah ouais mais tu m'aimes pas Ah mais attends t'as eu des moules Ah bah je... ben non, ouais, je suis en l'os hein. Il y a eu les chiens Ouais C'est ouf Parce que je suis plein de... Cette grosse merde Ouais Ah mais c'est un truc Pardon Totalement Excusez-moi, je suis... Quelque peu fatigué Attaque avec ça le laser du ah bah je vais juste essayer de servir <rire> merci wow no ta l'arme, gros, mais c'est bien. <rire> je sais pas tous les combien de temps, genre, elle se recharge. Euh, comme un piège normal, je crois. Tout à l'heure, on avait regardé, hein. on pouvait le mettre assez souvent quand même. Ouais. ouais. Le piège de Shinonuma il marche dans l'autre sens tu sais Ah ouais Ouais Alors tu le prends dans un sens Merde je suis mort encore <rire> Ah bah non voilà. Combien de temps que vous êtes sur la map Ah je sais pas c'est vrai ça fait au moins 5-6 heures euh, si. je crois c'est la fin pour Gorbims Pourquoi euh... Parce que c'est la fin pour Egoz Non c'est... Faut que j'arrive à... Voilà c'était soit je, vu que j'étais bloqué au pack à punch. Ah ouais. Oh là, je suis -là. Oh là là. On va me laisser les zombies. T'as plus de boubou aussi. Ah ok, c'est pour ça. C'est donc pour ça. <rire> c'est pour ça. Okay. <rire> c'est le bon, C'est le pourquoi du don du comment. pour la ce grand lampadaire là ça ça quoi le là ça va rien oh là là oh là là tous les envies. ah c'est ce que t'as, brain <rire> Tête, hein! Ah ouais? Ah ouais, je des têtes, hein. Non. J'ai jamais J'ai fait. il fait des trucs bizarres quand je suis sur le Mais what? Attends. Dès qu'il se mange une balle, il fait gauche-droite, gauche-droite, gauche-droite, gauche-droite. Genre à chaque balle. Genre il danse. Je Ah ça sert pique, comme jamais là Ah là on se lâche là 4 morts pour euh, Echoes, 18 pour foris, ça reste euh, normal là, on va enlever le menu, le gros menu Ah je vais acheter That's le couteau de boucher c'est pour ça Bah ouais je l'ai moi, c'est pour ça que je crois Ah ouais, j'ai le... toujours pas pris le bouclier, c'est bon <rire> Ah je l'ai pris je crois Ah ouais, j'me oh, oh, ouais, chute ouais, de mort voilà. Mais merde, j'ai pas j'suis... Non T'as pas un masto Ouais j'ai pas un masto J'ai pas tout du coup j'ai rien C'est nul Vas-y vas-y, on fait la strat <rire> T'as fait le bouclier Ah C'est une strat validée, best strat par voilà. la voilà, street. Carrément, si je dis qu'il y a pas à chier sans pas de bonus là. Hein. <rire> T'es obligé quand tu fais ça, me fait rire, moi. Ah, bah parce que ouais, ça moi je vais pas rire parce que je sais que je vais l'activer. Mais... Ça serait toi et je rigolerais aussi. Mon dieu. Ah, c'est drôle. <rire> ah, ce <'est rire> <drôle. rire> ah, truc, t'as envie de camper devant. Il euh, le truc... Euh... Ouais. Tu le <rire> spam. C'est <Stormier>, <rire> Ah mais Il l'a fait. <rire> <rire> oh là là, il bug sur moi. Ouais, il vient sur toi aussi. Ah bah non Bah bah non <rire> Quoi Il a fallu un drop Si il y a un drop, il y a un drop, il y a un drop Où ça Où oh, j'ai tiré Oh Oh ouais Il tu partout <rire> Il y a pas de... Ah oui mais oui mais t'as mis le truc Ah ça va arriver, ça va arriver, ils arrivent Ah j'en ai là J'en ai deux. Oh là là, bah, il y en a plein. Mais attends, on, a... mais on est con Quoi. Okay. On a jamais testé au niveau du power. Du power Ouais j'y ai pensé mais de toute façon dans... au mieux ça arrive. Euh... Enfin, ça arrive de la first room, tu la fenêtre au, au plus loin quoi. Mais c'est vrai que ouais j'y ai pensé un coup mais je me suis dit ouais ça doit être de la merde, en hein, plus c'est un couloir, c'est tout fin, mais vas-y, pourquoi pas mourir là-bas on va voir Mourir là-bas ça me va. Et ah. tu sais que là j'avais plus du tout balles de wounded Et j'ai eu le truc euh... Infinitermo là, je sais pas quoi. Et ça m'en a ordonné 6. Ah ouais, ah, c'est bien ça. C'est pas mal ça. Ah tu vois il y a une fenêtre là, une fenêtre au bout là-bas, une fenêtre là je crois. Ah, parce que la porte elle est archi loin. Au pire en fait l'endroit où ça peut être intéressant c'est pas ici c'est là bas là dégage Allez Mais quoi mais qu'est-ce que qui me dose comme ça NON Oh bah t'es bien Bah pour toi On sent plus Vas-y viens Ah vas-y dose le cul là euh, Attends ça arrive encore Et ouais ouais ouais faut aller en face là En face Ici là, c'est ici que ça peut être bien Parce qu'ici on est entre tous les spawns du coup Entre ceux de la first et ceux du front Allez ouais, j'avoue, ah en fait j'avoue ça peut être musclé Ouais, très musclé Et là en plus la fenêtre elle est pas trop loin, là là bas c'est pas loin. Allez vas-y on, va. on est vraiment débile, on a trouvé ça à la fin. Putain ces armes font vraiment pitié. <rire> <rire> euh... mmh. Ça a l'air pas mal hein, la Wander ici. Mmh. Non Ouais de ouf. Après, le truc c'est qu'il n'y a pas de piège. Ah ouais, mais. Mmh. C'est que j'ai pas masto gros. Déjà, <rire> tu t'amuses à tempo, faire des petits demi-sirs. Demi-tour, on reste, pas au pire. On est bien. Mmh. Ah, je peux les, les ralentir légèrement. Ça marche pas le haut fond derrière il est pas content lui, il ma peau Au Secours J'ai plus de balles de ralentisseur de c'est pas <rire> Regardez mes zombies, on dirait y a des pouces. <rire> Ils ont des têtes de pouces. Ah, ah mais je reconnais là, c'est. C'est la merde. C'est musclé. C'est comment on Wonder euh, 6-5. Ça ouais, se barre ça veut dire. Parce que là se barre hein, on va bientôt finir la manche. Il hein. faudrait qu'on trouve un moyen de mourir quand même. Bah, il m'en reste 3. Oui. 3 <rire> et vide Après Vite, vite, vite. Euh, là, vite, vite. Ah ouais. Ah oh, on a campé, hein Ah ouais, ouais, là, ouais, on a campé. <rire> en vrai, genre, avec un infructé qui a blâché ses tours là-dedans, gros, bon, ça aurait été, été tendu. Mais, mais ça aurait été ça. plus fun et plus rapide. Tiens, t'as un piège si tu veux mettre. Après, je vais mettre. Ah, c'est vrai que ça aurait été plus fast. C'est vrai. Peut-être que pour le début là, tu le tout début là. Ouais. Ah bah j'ai déco <coughs> Le crash. Non, c'est quoi C'est une déco Bah euh, je sais pas. Bah je sais pas non plus, moi ça m'a mis écran noir. Écran noir, retour au chargement. On a reset <coughs> <coughs> <coughs> Ça ressemble à ça un reset sur BE3 ah j'ai spawn, j'ai spawn, je l'ai On a j'ai spawn Mais non Ah j'ai spawn, no free un oh, On va la pousser à bout la map On a Alors, tiré comme a des oeufs Ah ouais c'est bien, tant mieux Tant mieux, tant mieux. Bravo On meurt pas de la map, c'est la map qui nous rejette Ah <rire> euh, bravo Bon, la vidéo YouTube s'arrête là, hein. merci à tous d'avoir regardé, surtout jusqu'à la fin. Allez, ciao tout le monde